Et yo tout le monde, c'est GG. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo... Non, c'est nul Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai décidé de commander un pull personnalisable sur un site internet. Le lien du site sera juste là et dans la description. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire l'unboxing avec vous, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble le pull. Donc j'ai reçu le colis hier, il ressemble à ça. Voilà. Et euh, bah, je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite. Vous allez voir avant moi à quoi ça ressemble. Donc j'ai choisi un pull en bleu marine. Et donc le site propose d'imprimer son logo sur le pull. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Le carton est vide. Alors c'est la première fois que je fais un unboxing, alors ça va être un peu fouillis. J'ai pas trop l'habitude. Donc... On a le bon de commande, donc vous vous en foutez. Mais... Et donc on a le pull. Donc je retournerai la caméra pour que vous voyez le logo à l'endroit, parce que sinon vous vous rendez bien compte que le logo est à l'envers. Et donc voilà le pull. Et bien il est super beau. Bon. J'espère qu'il est à ma taille, on va essayer ça tout de suite. Donc voilà le résultat, alors je vais me mettre debout pour que vous voyez bien. Donc comme je vous ai dit je vais retourner la caméra. Et ben franchement, très content du résultat. Bon, alors la vidéo va pas durer très longtemps parce que c'est juste un petit unboxing en attendant les plus gros projets de la chaîne comme vous avez pu le voir la semaine dernière. Mais je me suis dit que ça serait sympa. Donc c'est pas du tout sponsorisé, hein. j'ai tellement pas d'abonnés que ça servira à rien de sponsoriser ça. C'est juste que je me suis dit, ça peut être sympa de vous montrer si ça vaut le coup de faire un produit personnalisé sur un site internet. Donc, vous me verrez probablement plus souvent avec ce genre de vêtements. Pas parce que j'ai un ego surdimensionné, mais parce que euh, ça donne un peu plus de légitimité, je trouve. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche feu à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like et de me dire en commentaire si vous trouvez que ce pull est joli. Moi hein, franchement, je le trouve sympa n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre tous les projets donc il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière pour vous présenter un peu les projets de cette année j'ai pour le moment aussi deux vidéos en préparation euh, une où je vais refaire du gaming pour ceux que ça intéresse et une autre un peu plus histoire que j'avais déjà annoncé l'année dernière mais que j'avais pas encore eu le temps de faire donc voilà donc j'espère que ça vous a plu on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo salut